Merci de revenir. Bonsoir, bonsoir, merci, coucou Sally. Bonsoir, merci de revenir. Le direct, c'est un métier. Alors, j'espère que Marie-Claire va nous trouver. Et, euh, et on va voir euh, comment on arrive à lancer ça. Ça a l'air mieux, la connexion étant mieux. C'est surtout que j'étais interrompue en recevant les messages. Allez, donc je recommence. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, c'est laisser être Oh la quête. <rire> euh, ce soir, c'est laisser être le sujet. Je trouve que c'est vraiment un sujet approprié par les temps qui courent et les annonces que nous recevons de toutes parts et euh, tous ceux avec lesquels nous devons interagir. C'est... Euh, un espace d'être assez fabuleux et qui est juste fantastique. Alors Marie-Claire, tu nous rejoins, je remets une invitation, je l'ai déjà envoyée, tu dois recevoir, oui super, tu dois recevoir une invitation, tu as une notification sur ton téléphone qui te demande à rejoindre la, la vidéo en direct, tu cliques sur cette invitation, je viens de la re renvoyer. Mais peut-être qu'elle s'affiche directement sur, euh, sur ton téléphone. Hello, Lisa. Lisa. Est-ce que ça marche pour toi, Marie-Claire Alors, je... Passais le temps, entre guillemets, en demandant à celles qui suivent le challenge euh, « Créer des possibilités » qu'est-ce que vous avez euh, au bout du quatrième jour aujourd'hui euh, Comment vous avez vécu euh, ces annonces hier, par exemple Est-ce que c'est plus facile Est-ce que depuis, vous avez euh, bombardé avec quoi d'autre est possible Que puis-je être et faire différemment Maintenant, qui me permet de créer au-delà de ça, au-delà de ce que je peux imaginer, comment, euh, comment ça, ça se joue dans votre vie Dites-moi, je suis en train de renvoyer une invitation. Troisième du, quoi d'autre est possible Céline, l'annonce, les... cool, je suis ravie d'entendre ça. Super, bravo. Alors voilà, Céline nous répond. L'annonce n'a pas eu d'impact pour ma part. Et bien voilà, c'est déjà, euh, quand on reconnaît ça, se remercier et se féliciter. C'est la première chose. Waouh, ça m'impacte plus. Merci. Voilà. Et aller dans chaque petit pas ou grand pas que vous faites, hein, chaque um, chose que vous reconnaissiez, vous l'amplifiez en allant dans cet espace de, de gratitude. Et ça, c'est euh, juste magique et c'est... Euh, c'est un multiplicateur, c'est un booster, quoi. Voilà. Bon, Marie-Claire, dis-moi si tu es toujours là. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à nous rejoindre Super Bravo les uns d'être voilà, en super gratitude pour tout ce, que, ce qui se libère et ce que tu libères, reconnais aussi que, que c'est toi et que c'est le, le fait que tu fasses ce choix qui permet ça. Et, et plus tu vas dans cet espace-là, ben plus tu vas l'expanser, le, j'allais dire, l'exponentialiser, quoi. Et ça, c'est la... Moi, bon, j'appelle ça de la magie, quoi. Et ça, c'est la magie que l'on crée chacun dans sa vie euh, avec sa façon d'être, quoi. Alors, Marie-Claire, j'aimerais bien que tu interagisses, que tu me répondes ce qui se passe sur ton téléphone pour me dire ce qu'il en est. Parce que moi, je n'ai pas préparé le laisser-être. <rire> Donc, pas... voilà. je ne peux pas en parler aussi bien que toi. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Ça Il y a quelque chose qui marche cette fois, donc ça ne devrait pas tarder qu'elle nous rejoigne. Voilà, et? super, voilà. <rire> Elle, parfois un peu de temps, ça se calme, mais cette fois c'est bon. Bon, alors, ouais. je n'ai pas fait de présentation sur toi. Moi, je t'aimes pas qu'on raconte des trucs sur moi donc je vais te laisser te présenter c'est le plus ah, alors, soit non tu... oui. alors je te laisse utiliser hein... je te laisse uti... te, te présenter et puis euh, voilà tu vas voir défiler les questions mais je... ne te laisse pas distraire par ça Marie-Claire et, et je vais, euh, vais m'en souvenir et les reprendre après voilà c'était juste une question que j'ai posée avant euh, avant que tu arrives pour meubler on va dire ça comme ça donc alors dis-nous euh, voilà, qui tu es, ton parcours si tu as envie et surtout bah, voilà, on va direct passer à c'est quoi le laisser être et comment on pratique ça dans sa vie mmh. alors tout d'abord merci, merci, merci, merci euh, d'avoir patienté d'être avec nous ce soir euh, je remercie aussi ton invitation euh, à créer ça et euh, qui je suis eh bien euh, c'est une question qui devient de plus en plus difficile à laquelle euh, pour répondre euh, on est tellement de choses on a te, tellement euh, de possibilités tellement de, de, de, de capacités et de talents euh, que euh, et on est tellement euh, tout à la fois que c'est difficile. Donc la meilleure chose c'est euh, ce qui est le traditionnel, c'est-à-dire je facilite, je suis facilitatrice certifiée euh, facilitatrice certifiée des outils d'accès consciousness, donc des outils d'accès à la conscience. Et euh, auparavant, je, je suis coach, coach professionnel et hypnothérapeute. Et bien, bien avant, j'ai eu d'autres vies aussi. <rire> donc, et voilà <rire> Donc, j'ai eu d'autres vies, des vies de salariés, des vies d'entrepreneuses, des vies euh, donc à la fois sur des espaces personnels et des espaces professionnels euh, tellement euh, à la fois confortables et inconfortables qu'ils sont euh, aussi riches que euh, rien après tout peut-être voilà en tout cas il n'y a aucun jugement là-dessus euh, et c'est ça qui est important c'est que c'est très difficile d'aborder le sujet du laisser-être euh, sans euh, éliminer en fait toutes les définitions qu'on peut se donner en se présentant donc aujourd'hui, je suis surtout là avec toi, Marie, euh, et je suis Marie-Claire. Oui. C'est Marie et Marie-Claire ce soir, euh, pour euh, déjà savoir si euh, on m'entend bien, si euh, c'est correct. Ok. Et puis, euh, avoir une interaction avec toi sur ce sujet que tu connais, le laisser-être. Et de passer du lâcher-prise au laisser-être, car euh, en plus, euh, quand on en a discuté ensemble, euh, moi, j'avais plein de clients ou même des personnes dans mon entourage qui me disaient, oh, qu'est-ce que j'aimerais aller plus être dans le lâcher-prise. Et, Et vous, <rire> avec le parcours. Hein, j'ai présenté euh, ta venue et quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai dit Moi, de toute façon, le lâcher prise, c'est un truc, j'ai jamais compris ce que c'était. Et aujourd'hui, le laisser être, parce que pour moi, c'est plus un espace d'être, un état d'être, et eh bien je trouve que c'est mille fois mieux que ce fameux lâcher prise que je n'ai jamais compris. Hum. Mmh. Oui, ben en fait, euh, pour avoir quand même euh, moi, tenté dans le développement personnel d'accompagner de, de, de, des personnes au lâcher-prise, euh, du lâcher-prise au, la, au laisser-être, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le laisser-être, ce que, ce que ça peut être, c'est cet espace d'être-toi totalement. Et donc, euh, dans cet espace d'être-toi, il y a ce fameux lâcher prise qu'on cherchait tout le temps, que tout le monde cherche à, à avoir et qui derrière, euh, je perçois comme euh, il y a derrière beaucoup de jugements en fait. Il y a beaucoup de considérations, de points de vue sur l'incapacité que nous avons, euh, que les personnes ont, euh, que nous avons eu ou que euh, tout le monde a en général sur ce fameux lâcher prise qu'on n'a pas. Oui, en fait, et on n'y arrive pas à cause de toutes ces définitions et de ces jugements qu'on met dessus. On ça arrive amène nulle part en fait. Voilà, c'est ça. Et on se euh, et, et, et on tourne en boucle et donc on monte sur ce superbe vélo. Euh, euh, il est magnifique ce vélo où des fois on tourne en rond ou le manège, j'aime bien parler du manège comme dans les fêtes foraines. Euh, tu sais, tu tu, tu, tu es. Euh, euh, euh, tu es sur le manège et puis moi j'adorais quand j'étais toute petite, j'aimais bien monter sur euh, le cheval, euh, dans une voiture, etc. Puis tu sais, arrivé à un moment donné, tu es là, tu es en train de rêver, tu tournes, etc. Tu regardes les autres enfants et tout tes camarades, etc. Puis d'un seul coup, tu as le pompon qui arrive, tu sais, oh puis tu as une musique particulière et il faut l'attraper. Tu vois, et, et c'est toute la pression tu sais, pour avoir ton tour gratuit. Que en fait, bon ben voilà, si t'as pas attrapé ce pompon euh, ou le. le, le, le, le, le la, la, la, la, C'était des. Des queues de Wistiti ou je sais pas Des queues de Wistiti, euh, des, des, des choses comme ça. Ben bon, ben t'as pas gagné ton tour. Alors après, tu dois aller quémander. Euh, tu dois. Voilà. Euh, en fait. C'est tout le tort qu'on met et toutes les définitions qu'on met. « J'ai pas été capable, j'étais juste à côté. » Et après, on va regarder. Celle... Il y a toujours une personne qui l'a toujours plus que nous. Voilà. Alors, on a toujours la comparaison. On va toujours se comparer. En fait, c'est vraiment toutes ces considérations, ces définitions, toutes les formes et les émotions qu'on met avec, tous les sentiments, tous les jugements qu'on met avec qui fait que le lâcher-prise ne se crée pas. Et alors, quand tu découvres le laisser-être, tu dis wow, -ce « waouh, qu'est-ce que c'est »« Qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« C'est quoi ce truc ?» Alors, c'est là où en fait, euh, tu as peut-être des exemples toi aussi. Moi, je, je sais que j'ai été… Euh, euh, je, je compare souvent dans le, le, le, le fameux « laisser-être », c'est quand tu es en dehors de, de, de, de ce qui se passe d'habitude. D'habitude, tu vas juger, tu vas dire… Tu es conscient de certaines choses, par exemple là ce soir, allez, de quoi puis-je être consciente, c'est que euh, ben, on est vachement content, tu es vachement contente, moi je suis vachement contente et toi aussi, tu vois. J super excité je super excitée je, et je, je sens cette excitation et je sens en même temps euh, ben, un peu euh, tout à l'heure peut-être est-ce euh, qu'on a laissé être les choses, est-ce qu'on s'est énervé? En tout cas, euh, on a déverrouillé ça. On n'a pas euh, euh, commenté ça, on n'a pas jugé ça et on a déverrouillé ça, on a créé euh, cet espace pour pouvoir se retrouver en duo. Et c'est pareil quand tu es avec du monde et que tu sens que, euh, tu vois là avec tous les événements, je crois que tu en as parlé, parce que je suis venue sur le direct, je n'ai pas réussi à me connecter, mais je t'ai entendu, avec tout ce qui se passe là, euh, euh, avec les dernières annonces en France en tout cas hein, euh, pour nous euh, en France, tu es à Toulouse moi je suis à Sainte au fait en charente maritime et euh, avec ce qui se passe en France euh, là pour euh, bientôt demain, so euh, samedi soir pour un mois euh, il y a tout plein de points de vue fixes et aussi beaucoup de tristesse qui peuvent euh, être ressenties par la part pour les gens, il peut y avoir tu sais cette, cette forme de tristesse, de oh, la privation de la liberté, la, la, la privation de pouvoir se retrouver en famille, entre amis, etc., pendant les vacances, d'avoir euh, la privation de ça. Et alors, le, le, le, le, le truc, c'est euh, quand tu qu es conscient de ça, tu vas croire, et on, parce qu'on ne t'a pas appris autre chose, que ça t'appartient. Voilà. Et donc, en fait, tu es extrêmement conscient de ce qui se passe tout autour de toi euh, auprès, euh, pour les autres. Et, et donc, tu, là, tu vas croire que ça t'appartient. Et c'est là où tu vas commencer à, à, à, à juger, tu vas commencer à, à, à créer de la difficulté pour toi, de, de, de l'inconfort. Et tu vas dire « Ah, au secours, au secours, au secours, je voudrais euh, du lâcher prise. » C'est en fait le fait que tu sois conscient que tu peux aller et le jour où tu sais que tu as beaucoup plus de conscience que jusque-là ce qu'on t'a dit, tu peux accéder au laisser-être. En fait, dans ce que tu dis, tu es en train de dire que ce fameux outil que, dont je rebats les oreilles à tout le monde et qui ça appartient ou de quoi je suis conscient, tu l'utilises indirectement pour arriver à cet état de laissé-être Alors moi je sais que c'est un outil que j'utilise comme une furie presque, ça veut dire en boucle tout le temps, je suis devenue l'outil à force de le pratiquer, donc je ne pose plus la question, je, je sais, je perçois et j'interagis avec ça, et, et, et c'est en fait, je n'avais pas réalisé que c'est en fait grâce à ça qu'on arrive à aller plus, plus vite, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de vitesse, plus rapidement dans cet espace d'être, oui, mais plus tu vas tu parler d'autres outils, on, on, je ne sais pas si on aura d'autres occasions d'être ensemble et d'en parler plus précisément. Mais effectivement, quand tu euh, élimines, en éliminant euh, ce qui ne t'appartient pas, hein, euh, par exemple, euh, tu vas… Euh, être dans ton dans, dans ton alignement de l'être que tu es dans l'alignement de l'être que tu es et tu vas laisser être tu auras plus euh, cette, cette, cette cette nécessité qui a été créée par euh, par le, avant par dans le développement personnel de la nécessité de lâcher prise parce que tu vas tu vas laisser être et souvent donc quand je parle de cette conscience là euh, c'est comme ça que je passe à ça c'est que vraiment on est beaucoup plus conscient qu'on a appris jusque là en fait on est vraiment très conscient on est vraiment très conscient et souvent ce dont on est conscient c'est de ce que l'autre euh, te, te projette sans même un mot et donc euh, on, on, on l'incarne comme si c'était à nous en fait ça, mais en fait, je n'avais pas, euh, pas réalisé que cet état de laisser-être là, ça passait par euh, à qui ça appartient ou de quoi je suis consciente, et euh, c'est ça. Je voulais dire autre chose, mais c'est parti. Mais euh, c'est ce switch là, en fait, quand on utilise, euh, on essaie d'utiliser le lâcher prise on ne peut pas lâcher prise quelque chose qui ne nous appartient pas quand on n'est pas conscient que ce qu'on a là, ce n'est pas à nous on ne peut rien faire finalement et c'est comme ça qu'on est blo bloqué souvent parce qu'on là de ce débattre euh, j'allais dire comme un diable dans un bénitier là comme ça, à pédaler mais en fait on ne peut rien faire parce que ce n'est pas à nous quoi. voilà, c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça. Et avant d'arriver à ça, et c'est pas à nous, c'est vraiment de se dire ben, de quoi je suis conscient, en fait, là, euh, euh, en ce moment, qui, bon, fait que, voilà, on a l'impression de pédaler dans la choucroute. Euh, et... Euh l'outil majeur qu'on va utiliser peut-être qu'on y reviendra un jour aussi c'est en fait c'est parce qu'on va avoir les points de vue fixes des autres mais aussi on va avoir on, on va figer ça comme si ça nous appartenait et c'est ce qu'on appelle les considérations qui font se cristalliser tu vois euh, après quand on parle des access bar euh, on va faire des méthodes on va libérer ça par des processus corporels ou des processus verbaux et donc le laisser être c'est vraiment laisser être l'autre oui. Une fois que tu accèdes à, à cet espace, de, de quoi suis-je conscient ici Est-ce que ça m'appartient Est-ce que ça m'appartient pas okay. Mais donc, laisser être l'autre. Et donc, toi, tu vas au laisser être toi, bien sûr. Tu es dans le laisser être toi. Et on ne peut plus après, euh, c'est difficile après de ne plus te laisser être toi. Et ouais. ça, c'est une expérience que quand tu arrives à, à, à, à, à, arrive, arrive à ça, c'est une expérience que j'invite tout le monde à vivre ça. Parce que ça peut prendre un certain temps. J'ai bien aimé quand tu as dit, Marie, il euh, n'y a pas de rapidité, il n'y a pas. Euh, ça peut prendre un espace-temps, euh, peu importe lequel, ça peut aller très vite pour des personnes, ça peut aller euh, moins vite. Mais arrivé à un moment donné, quand tu as pigé, quand tu piges que le laisser être, c'est laisser être l'autre, c'est ce dont. Ouais. Moi, je dis quand tu as goûté ça, tu vois, c'est comme quand le jour où tu as goûté un, un très bon euh, gâteau et, ou, ou autre chose, et de façon, euh, c'est juste euh, orgasmique au niveau de, du goût. Quand tu as goûté cet espace d'être, eh tu deviens, moi j'ai presque envie de dire, je deviens accro, et, et quand je sens que je ne suis pas dans cet espace-là, eh je, je fais tous les processus verbaux qui vont me permettre de, de revenir dans cet espace d'être et, et ce fameux laisser être. Quoi un problème de connexion ou c'est toi Allô, tu m'entends <rire> Tu es avec moi, tu n'es plus là. D'autres, vous voulez bien me dire euh, qui, ce, que, ce qui se passe Ah, ça y est, c'est mieux. C'est là ou pas là Ouais, ça y est. C'est bon Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, je t'entends. Il y a des hachures. Oui, voilà. Je disais, euh, quand on a goûté à cet espace du LCF, c'est difficile de, de, de rester dans. Je ne sais pas comment tu es euh, réceptionné. C'est bon, on t'entends Alors, je ne sais pas si tu m'entends, mais moi je t'entends. Il y a des hachures. Oui. Tu... Oui. Tu... Tu... Il me semble que tu... Euh... Oui Alors, est-ce que tu, tu m'entends là C'est compliqué ça, ouais. on va ça y est. C'est bon Ça va mieux, il y a encore des ruptures. Je disais... Ouais. On a, on a perdu du monde, je pense que la connexion n'est pas terrible. Ouais. Euh, euh, une heure disais... de fréquence importante. Oui, sûrement. Je disais, euh, quand on a goûté à ça, c'est difficile de ne pas être addict après. Oui, oui, car euh, prenons les, un exemple, moi j'aime bien euh, essayer d'illustrer par euh, une expérience euh, le, que j'ai moi-même vécu par exemple. Hein, euh, lorsque tu as des amis comme ça ou tu as de la, de, de, de, de la clientèle, peu importe la relation que c'est ou en couple, hein, le couple j'aime bien, <rire> le couple, les enfants par exemple, où tu es dans une espèce de relation un peu habituelle, où tu sais tu vas discuter, tu vas... Discuter sur les points de vue. Donc là, par exemple, avec ce qui nous arrive en France, avec ce qui va arriver pendant un mois, il y a des points de vue qui doivent se, se discuter. Tu vois, différents. Et euh, tu rentres chez toi ou tu rentres, tu, tu, même en couple, en hein, famille, quand on dit, rentrer chez toi, c'est aussi tu, tu, tu arrêtes la conversation, tu, tu reviens à, à toi. Et eh ben, tu es empreint de, de, de ce que de, du point de vue des autres, de l'autre. D'accord, de de ce qu'il pense, de ce qui, comment il voit les choses, comment avec quelle émotion il le vit, etc. Et euh, auparavant, ben bah, tu tu savais pas que tu avais la conscience que en fait tu tu chopes même au-delà de ses mots, euh, son émotion, son jugement, sa croyance, tu, ses, ses sentiments. Et, et, et tu vas euh, impacter aussi. Tu vas dire, tu vas, tu vas dire ouais, ben, il a peut-être raison. Tu vas remettre en question un petit peu tes points de vue. Tu vas même même pas t'en apercevoir, mais euh, il est possible que tu vas prendre ces points de vue. Puis en même temps, ces points de vue, s'ils, ils et, et sont pas en accord avec les tiens, tu vas t'accorder ou tu vas résister où tu vas t'aligner, où tu vas euh, euh, donc euh, réagir en fait, tu vas faire la tête, tu vas te disputer, tu vas… voilà. Le jour où euh, tu piches que en fait tu vas capter énormément de conscience de la part de l'autre, euh, que lui-même ne dit pas, mais que tu vas le capter, que peut-être qu il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, mais que c'est juste là, présent, tu vois Et là tu vas dire « Ok, <rire> tu as raison <rire> !» C'est ça. Peut-être, et peut-être. Et tu vas commencer à avoir, tu vas oser faire ça. En fait, le, le deal, c'est de dire, tu vas oser dire, bah, peut-être as-tu raison. Ou alors, tu vas simplement, le, le, le truc qui fonctionne bien, c'est je comprends. Alors, c'est un peu vache, hein, parce que bon, tu comprends, mais tu n'es pas d'accord. quoi Donc là, des fois, ça peut être un peu, euh, un peu litigieux. Mais bon, hein ça peut heurter. Ouais, ça va, ça peut heurter. Donc, euh, ça a testé un petit peu, mais enfin, tu vas tester ça. Tu vas dire, je lâche. Là, tu vas, tu, c'est toi-même, tu vas aller dans le lâche. Tu vas lâcher et tu vas dire, je laisse être l'autre. Et en même temps, tu sais que tu t'ouvres au laisser-être de toi. Tu vois Ben, fais cette expérience une fois. Et effectivement, comme tu disais, une fois que tu l'as vécu, ça ça met tellement de d'aisance, tellement de facilité, tellement de joie, tellement de « oh, bah ben tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» De différent. <rire> qu'est-ce qu'on peut être de différent Que euh, ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, même chez l'autre, qui va euh, déconnecter avec ses habitudes comportementales, ses habitudes de, de, de, de confronter ses points de vue. Et, et donc, on est limite de cette manière-là le jugement, en fait. Tu élimines le jugement. Et ça, waouh Après, quand tu es dans le laisser être tu as un moment donné où euh, tu joues pas… Euh, tu peux jouer avec ça, avec bienveillance, avec vraiment de la bienveillance. Tu peux être dans la bienveillance avec ça. Oui, c'est oui, ça. ça c'est permettre à l'autre de de dire tout ce qu'il a envie de dire sans rendre ça plus, plus important, plus vrai que ce, ce que l'on pense soit quoi. C'est se dire ok il pense ça, ben moi je pense ça et puis il n'y a rien qui est plus vrai euh, que, que l'autre quoi dans la situation. C'est juste euh, ça. Un, un choix, une, un choix, une, une décision et, et chacun son histoire avec ça. Exactement, exactement. C'est vraiment euh, quelque chose qui te permet de d'être dans ce choix là dont tu parles. Le choix d'être toi et le choix de laisser l'autre être lui ou elle. Et ça c'est waouh, c'est plein de d'avancées. Euh, mais c'est vraiment ça le laisser être. Le laisser être c'est laisser être l'autre sans avec ses points de vue et laisser être toi avec les tiens et s'il n'y avait plus aucun point de vue je ne sais pas comment la Terre tournerait <rire> Je ne sais pas, Là, est pas encore euh, qu'il n'y ait plus de point de vue hein, parce qu'on est vraiment dans cette réalité c'est euh, le fil rouge on va dire le point de vue <rire> intéressant ou pas il y est et euh, j'ai envie de dire qu qu'est-ce euh, qu que tu proposerais comme... Euh, comme, euh, je sais pas comme outil, comme clé pour aller euh, pour essayer d'atteindre ou de percevoir facilement se laisser être quand on n'a pas l'habitude. Avant de... Enfin, oui, les clés, tu peux en avoir plusieurs. Euh, c'est bien aussi que tu te laisses... J'aime bien laisser libre les personnes à trouver ses propres clés. Le truc, l'élément euh, euh, où tu peux repérer, c'est tout de suite si, en fait, tu es en train de batailler avec l'autre. Mm -hmm. Si tu es en train de dire « oui, oui, tu as raison », mais en même temps, tu, tu, tu rentres tu sais, un peu dans ta coquille euh, en disant « bon, de toute façon, j'ai pas le choix ». À partir du moment où tu n'as pas le choix, tu vois, euh, voilà, ça c'est... Ça bon, euh, vaut mieux que je laisse tomber parce que bon voilà, euh, tu vois, quand tu n'as pas le choix euh, de, de t'aligner de cette manière-là ou de t'accorder de cette manière-là, c'est voilà, tu perçois que c'est pas génial euh, pour toi. En tout cas, c'est plutôt contractant, tu vois, c'est plutôt euh, bon. Euh, euh, et puis les autres fois où tu vois, au contraire, hop, tu changes de voix, tu sais, tu hop, hop, tu galopes euh, en changeant de voix sur quelque chose. Euh, et là. Euh, euh, tu, tu, tu vas t'emballer à quelque chose euh, en oubliant totalement, en fait, euh, l'information que le corps t'avait donnée auparavant. C'est à dire que tu disais le corps, la, le truc, mm, mm, non, mm, non, hein, pas envie là, <rire> tu vois. Okay. Euh, c'est le truc euh, et ça c'est c'est très subtil. Donc effectivement, je ramène toujours à vraiment cette écoute du corps, cette okay. écoute de de « Oh, tu vois, là, euh, comment t'es euh, T'es assise, euh, t'es es bien, t'es tranquille. » Bon, mmh. tu peux avoir envie de, de, de boire un peu, parce que ça fait longtemps qu'on parle un peu. Il y a eu un peu d'émotion en se disant « Mais mince, on va y arriver quand même aujourd'hui à se connecter. Euh, oui, oui, on va y arriver. » Mais ça, c'est fluide. Tu vois, ça passe, c'est tranquille. Euh, et et c'est pas simplement euh, à ce que tu vois, c'est-à-dire tu peux avoir des expressions, tu peux avoir du mouvement, tu as toutes les les différences dans la vie hein, dans la nature, il y en a qui bougent beaucoup, puis il y en a qui bougent pas euh, euh, bon, on essaie d'avoir une certaine attitude quand on, on on est dans le public, donc euh, effectivement avoir une certaine et donner de l'aisance. Mais je, je, je, on voit bien que c'est pas ça qui fait la qui fait l'attraction et qui fait que le laisser être va être plus facile ou, ou l'autre. C'est vraiment intérieur quand on dit qu'on s'accorde, qu'on s'aligne, qu'on réagit ou qu'on résiste. C'est vraiment intérieur. C'est au-delà même de l'état mental et de l'esprit. Oui. Tu vois Oui oui. Ben oui oui. C'est corporel. Hein. Oui. C'est corporel. Ben, je veux dire on est. Euh... J'allais dire, on est des êtres holistiques, on est, on est au-delà de, de, de nos corps et, et, et tout ça. Donc, évidemment, c'est encore plus loin que ça. Enfin, pour moi, mmh. c'est une chance. Ouais. Et, et tu vois, je trouve que ces outils-là, enfin, tu parlais tout à l'heure au début, alors tu m'as posé la question, à savoir, oui, euh, la clé. La clé, c'est vraiment... Euh, la clé, l'outil majeur, c'est quand même... Euh, de considérer de, de, de savoir que toutes les relations se construisent sur les points de vue des uns et des autres et que ces points de vue là euh, ils sont tous intéressants donc le point de vue intéressant c'est vraiment l'outil euh, majeur euh, ça c'est un outil on pourra peut-être un jour y revenir je sais pas moi j'ai fait euh, j'ai fait des vidéos là dessus euh, le point de vue intéressant c'est un outil euh, une qui va qui va te sortir et qui va te transformer l'énergie qui est en train de se mettre là et qui t'empêchait avant d'aller à à être toi mais à laisser l'autre laisser être l'autre tu Alors, vois et comment tu pratiques euh, point de vue intéressant toi Oh, j'attendais la question c'est pour ça que j'ai mis du temps à y arriver <rire> je pense qu'il faudrait refaire quelque chose sur ça en particulier ouais, peux ouais. des oui je suis d'accord parce que c'est euh, voilà, mm. pas un outil que je, dont je parle beaucoup parce que je pense qu'il faut d'abord le vivre et le capter parce que j'ai presque envie de dire ce, ce, cet outil point de vue intéressant il est euh, souvent mal compris il est utilisé contre les autres ah. Alors que c'est un outil ah. pour soi. Et moi, j'ai vu euh, plein d'exemples mmh. mille fois. Euh, oh non, mais ça, c'est PDVI, c'est point de vue intéressant. Oui, non, c'est point de vue intéressant, c'est pour ta pomme. Alors. Euh, oui. Moi je vais te raconter une anecdote, ça m'est même arrivé avec une facilitatrice certifiée où entre guillemets je me suis dit je suis avec quelqu'un qui est facilitatrice certifiée et elle m'a dit un truc et j'ai dit simplement gentiment, enfin dans mon état, dans mon intérieur c'était gentil, en disant point de vue intéressant ce que tu penses ou ce que tu dis. Hein, c'est un point de vue, mais j'ai dit que c'était un point de vue intéressant. Et là, euh, je me suis fait rejeter, je me suis fait euh, renvoyer dans les roses hein, parce que euh, je, je blessais. je c'est pas à utiliser pour l'autre, c'est surtout à utiliser pour vis-à-vis -vis de l'autre, mais pour soi. Ouais, quand ça. tu l'utilises vis-à-vis de l'autre, c'est pour soi en fait, euh, plutôt intérieurement. Donc comme ben, tu sais, on parlait du petit vélo, tu, on peut avoir des petites voix aussi. <rire> Moi, j'aime bien, je suis pas trop schizophrène, ça va encore, je m'en sors bien. Mais euh, on a euh, dans, dans des états de morale assez bas ou des états d'euphorie de, assez haut ou même dans des états particuliers, on a aussi dans la réflexion, quand on réfléchit, on peut avoir ce qu'on appelle la petite voix. Tu vois, on se parle à soi-même, mais on se rend pas compte. quoi. Euh, bon, ça aussi, c'est entre parenthèses. Euh, et là, tu vois, euh, là, on la crée, la voix. C'est-à-dire que quand tu es vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un, euh, c'est vraiment l'outil majeur pour aller au laisser-être. Euh, quand tu es avec quelqu'un qui a vraiment un point de vue fixe, un point de vue intéressant, mais figé, euh, qui cherche à te convaincre, qui cherche à te, à te, te démontrer par A plus, euh, plus B, plus C, plus jusqu'à Z qu'il a raison, euh, que tout est comme ça euh, point de vue intéressant, qu'il est ce point de vue intéressant est vraiment un outil majeur. Et là, tu te le dis à l'intérieur de toi, tu dis, c'est intéressant qu'il est ce point de vue intéressant. Et c'est vraiment intéressant qu'il pense cela, euh, et c'est vraiment un point de vue intéressant qu'il qu pense cela, qu'il dit cela. Tu te le dis à l'intérieur pour en fait transformer l'énergie dans laquelle ça peut te mettre toi. C'est-à-dire, euh, ça peut être de l'énervement, ça peut être de la colère, ça peut être le fou rire qui vient et en même temps, euh, ce n'est pas le moment. Euh, voilà, tu vois le truc, euh, tout tu peut arriver. Tu ne dis pas, point de vue intéressant que moi, je pense que ce point de vue. Alors après, il y, y a de cette manière-là, certes, moi j'ai fait. Euh, Excuse-moi, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Euh, une interférence. Euh... Est-ce qu'on ne dit pas euh, Alors, que j'ai ce point de vue? Alors, ouais. c'est vrai qu'un outil, un outil, il est, il est en, en, enseigné et euh, avec Access Consciousness, on n'a pas, on n'a pas de transformer, on n'a pas de. Le... Et moi, tu vois, si je l'utilise comme ça, c'est que peut-être il fonctionne comme ça pour moi. D'accord. Moi, je fais et... pour moi. Et, et, et c'est parce que je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout. Euh, en fait, je crois que j'ai perdu des points de vue sur l'autre. En fait, moi, je suis un peu de cette tempérance. Mmh. C'est-à-dire que j'ai rarement des jugements et des points de vue sur l'autre. Je, je juge très peu les autres. Je me juge beaucoup. Ça, je me juge beaucoup. Je me jugeais beaucoup, et, euh, et mais moins les autres. Alors donc, euh, euh, je suis pas en train de me dire tiens, euh, oh là là. Euh, pff, T'as vu ce qu'il dit euh, à la télévision, comment il parle, euh, et comment il s'habille, et quand enfin bon voilà, je suis pas en train ou à la télévision ou ailleurs, je suis très peu comme ça. Hein, donc euh, euh, en fait, c'est surtout par rapport à ce qui va être pensé ou ce qui va être dit, euh, où euh, le point de vue qu'il a va se confronter avec le mien. Donc dans ces cas-là, il a raison, point de vue intéressant, qu'il est ce point de vue intéressant. Je le fais pour lui, <rire> en fait. Je le fait pour lui moi j'ai pas euh, je, je, je m'évite euh, là de rentrer dans le truc alors après c'est généralement euh, de cette manière là qu'on l'explique le, le, c'est à dire que généralement tu vas l'utiliser pour toi c'est à dire que si un point de vue intéressant de quelqu'un d'autre n'est pas le même que le tien qui est un point de vue intéressant et que ça fait monter la mayonnaise chez toi que tu montes sur tes grands chevaux ou que euh, voilà tu, tu, tu veux éviter tout ça tu vas euh, percevoir des émotions, tu vas percevoir du jugement de l'autre que tu as toi et là tu vas dire oh point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur cette personne là point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur cette personne là point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur cette personne là et tu vas le faire jusqu'à temps que c'est tellement tu sais ça va ça va contourner ça va voilà ça va ça voilà. enfin, va faire un switch un, un, pardon, un switch ouais. un switch. Ouais. moi je dis ça là parce qu'on le sent dans le corps physiquement on sent que tout d'un coup ça, ça, oui. ça, ça, ça, on se décontracte en fait c'est ça et alors le mécanisme c'est qu'en fait tu contournes ton mental tu contournes le mécanisme du mental de tous les aspects cognitifs qui fonctionnent avec ce que tu as appris jusque là c'est à dire d'être dans le jugement ouais, ça. en fait ouais mais c'est une ouais. grande aventure de sortir du jugement parce qu'en fait c'est euh, vraiment quelque chose auquel on est formaté depuis l'école et, et c'est mmh. vraiment quelque chose qui est, euh, enfin moi je trouve pas ça facile quoi, même si j'arrive mmh. à cet état de laisser être et, et de plus en plus et je, ça m'arrive d'être là euh, et de reconnaître que je, je repars dans le jugement ou que je capte tous les jugements des autres et que je crois que c'est les miens <rire> donc là c'est encore moins drôle <rire> Et, et en fait, c'est euh, ça c'est l'outil, mais euh, tu m'as demandé la clé et en fait, la, la, un peu la clé, c'est en fait tout ce qui va te priver, si par exemple, il bon, y a plusieurs choses, hein, mais tout ce qui va te priver du choix et d'avoir du choix, oui, d'autres choix possibles, c'est là où le laisser-être n'est pas dans sa, sa complétude, en réalité. Le laisser-être va systématiquement t'amener du choix parce que ça va te proposer d'utiliser un outil et c'est cette clé-là qui à utilisée en premier dans ton trousseau de clés. C'est la question. C'est la question. D'accord. Ok, donc la question de base, on la connaît, c'est quoi d'autre est possible ici Voilà, exactement. De quoi je suis consciente De quoi je suis consciente et comment cela devient encore mieux que ça D'accord. Alors tout ce qui ne permet pas au laisser-être de devenir une réalité pour toutes les personnes qui vont nous entendre, ouais. tout ce qui ne permet pas au laisser-être, hein, tout ce qui ne permet pas au laisser-être de devenir une réalité pour chacun d'entre nous, est-ce qu'on veut bien le oui. déchirer, le décréer le déchoisir s'il vous plaît oui on va faire ça ouais. et après il y a la phrase de the clearing statement donc euh, je crois que tu m'avais dit tu ouais, vas là, mettre pour en, en dessous le dans le, le... Dans le dans le dans le replay euh, de statement.com. c'est la voie euh, d'accès de, de déblayage en fait les explications données par Dane hier. Hmm. Voilà, Marie-Claire. On se, la refait. On se ah. la refait. Tout ce qui ne permet pas de devenir le laisser-être, au laisser-être une réalité pour chacun d'entre nous, est-ce qu'on veut bien le déchoisir, le décréer, le déchirer oui. S'il vous plaît Oui <rire> Maintenant <rire> Voilà, The Crowing Statement. Allez voir, allez voir, tout est expliqué et il y a le, le fondateur qui, euh, qui explique ça. C'est une phrase de, de clarification en fait, hein, de nettoyage, euh, de compensation. Euh, c'est sympa aussi ce mot « compensation » parce qu'on est les, les, les, les as de, de la compensation quand même. Hein, aussi. Voilà, Mais c'est une clarification, c'est une phrase de clarification. Mmh. Alors après, il y a des questions quand ça t'amène à la question, c'est euh, ben, qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait euh, quand t'es dans des dans des situations où tu es dans dans dans la polarité où tu crées de la polarité où tu vas confronter les points de vue euh, intéressant hein tu vas confronter tu vas t'aligner tu vas t'accorder ou ou tu vois tu vas tu vas sentir que tu n'es pas dans, ta, dans ton aisance corporelle, tu n'es pas dans, te, dans le mouvement, que tu manques de choix, euh, que les choses n'arrivent pas assez vite dans ta vie, euh, etc. Tu as beau demander, tu es coincée. C'est vraiment que là, tu es dans un espace qui est autre que le laisser être, en fait. Pas dans Par, ton... car, euh, hein? Tu n'es pas dans tes baskets Ouais. Euh, et donc, euh, partout où euh, tu laisses euh, la conscience euh, plus haut que le laisser-être, est-ce que tu veux bien aussi le déchoisir Oui. Euh, car euh, la conscience, c'est tout. Et, et euh, le laisser-être, c'est tout ce qui crée la conscience. Oui. Aïe, est-ce que ça va Je ne vais, pas... vais pas. Pour moi, c'est OK parce que le laisser-être, c'est... Un... Pour moi, la conscience, c'est un outil du laisser-être. Voilà. Oui. C'est ça. Le laisser-être, c'est... Euh... J'allais dire, c'est... Euh... J'allais dire, c'est le sommum. Et c'est mmh. même au-delà de, de ça parce que sommum, c'est un peu limité comme mot. Mais voilà, c'est vraiment un espace... Euh extrêmement ouvert quoi c'est comme si on avait une vision à 360 pour moi le laisser être c'est ça exactement mmh. vraiment... je, je dirais oui oui j'aime bien c'est ouvert euh, dans, voilà 360 mais aussi en haut en bas quoi et, ouais. et tu reçois tu veux tu donnes tu reçois tu donnes ouais. tu reçois tu donnes tu reçois tu donnes et et, et euh... Un truc qui me fait penser aussi, qu'on dit pas souvent, le laisser-être, c'est pas rien faire non plus. C'est-à-dire que quand tu es dans le laisser-être, euh, tu as tellement d'occasions de créer, d'être dans l'action, tu vois, de déjà poser des questions, euh, utiliser des points de vue euh, intéressants, euh, euh, retour à l'expéditeur, etc., d'utiliser les, les, les, les outils, tu es dans l'action. Oui, et mais mmh. j'ai envie de dire, cet espace de laisser être, il est bien plus puissant. Parce qu'en fait, comme tu es toi, mais tu ne réfléchis pas, puis tu, tu fais ce que vis, tu as envie, quoi. Tu fais ce qui, ce qui t'appelle, genre. Et, et tu suis une énergie, et c'est là où tu es encore plus créateur de ce qui fonctionne pour toi. Mmh. Moi, c'est comme ça que je le vis. Ouais, ouais. Euh, ouais avait été, euh, ben on y reviendra un jour, parce que ce qui, est, ce qui avait été euh, un jour euh, proposé il y, a, il y a deux trois ans, euh, c'était justement de, de, de jouer avec point de vue intéressant. Okay. C'est-à-dire de, de t'engager, tu t'engages pendant une semaine, pendant trois, trois jours, à, à jouer avec soit euh, euh, retour à l'envoyeur, tu vois, soit euh, point de vue intéressant voilà tu, tu, tu choisis, mais déjà, point de vue intéressant, tu joues, tu t'engages à ça et euh, pour toi. Hein, C'est-à-dire les jugements que tu as pour toi, les points de vue que tu as sur toi. Et puis même les points de vue que tu as sur… Euh, euh, bon, c'est un peu la saison aussi sur la nourriture. Tu vois, la nourriture, les vêtements, euh, la nourriture, les beaux jours arrivent. Euh, y a, y a, euh, moi, je travaille pas mal sur le, le, les troubles du… du du poids, tu vois, de, des formes et, et, et de dire mais euh, ça, euh, en quoi j'aime pas ça etc, donc c'est un point de vue intéressant tous les points de vue intéressants qu'on a sur la nourriture sur, sur tout mais sur la nourriture sur euh, comment on doit s'habiller euh, comment on doit être quoi quand on, euh, là, on est contre-femme on est une femme mm -hmm. on doit être comme ci, comme ça et, et voilà, il y, y a quand même beaucoup de critères oui, oui et ces critères c'est des points de vue intéressants et, et malheureusement, ouais. euh, bah dans cette société, dans cette réalité, on a un peu cru que c'était une vérité et on a oublié d'aller vérifier ça quoi, et remettre ça en question. Ça euh, vérifier juste ça euh, pour justement remettre en question à l'intérieur de soi, tu vois euh, et ce qui va fonctionner pour toi va peut-être pas fonctionner pour moi. Et ce qui va fonctionner pour toi et moi va pas fonctionner pour les autres, tu vois. Et ça, ça veut pas dire qu'on va se séparer. C'est ce que je dis à chaque fois. Ça veut pas dire qu'on va se séparer. Ça veut pas dire qu'on va plus pouvoir rencontrer les autres, etc. Au contraire. Je, « je, Vraiment, je ne sais pas ce que tu vis, mais moi, je rencontre des tas de gens chaque jour. J'ai des contacts, des relations, que ce soit par téléphone ou physiquement, par visioconférence avec des tas de personnes euh, au-delà même de, de, de, de ma zone locale, au-delà même de mon pays. » Et, euh, et, et ce pas parce que je suis dans une certaine notoriété, c'est parce que les choses se créent et je suis dans le recevoir, je suis dans le laisser-être les choses. Et je suis dans le laisser-être à donner aussi. Et, et donc, je ne me sépare pas, mais il n'y a plus de point de vue intéressant sur moi-même, comment je fais les choses, comment le, les choses se font, comment les choses se créent pour moi et euh, aussi, comment euh, ça se crée pour l'autre et comment il le mène, comment il le fait, comment il l'organise, le, il le, il comment il le fait. Et donc, euh, c'est des fois, euh, c'est un chaos total. Quand je me laisse complètement aller à une journée comme ça, c'est un chaos total. Après… Euh, ça n'empêche pas que tu te réorganises et que tu as euh, des, des personnes qui, te, qui sont là et qui, euh, te, te, avec qui tu délègues des choses, etc., et qui, qui, avec qui tu travailles. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est là et tu, tu, c'est infini ce que tu peux recevoir comme savoir. Oui. Et oui. Tu renforces vraiment ta capacité à savoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un autre espace où, où tout devient possible. Pour moi, et il y a plus de choix. Et c'est sur ce choix-là. C'est choix, sur ce, ce choix-là. Et puis, tu choisis, tu rechoisis, et tu peux dire, ah ben non, ça finalement, j'aime pas, et, et je passe à autre chose. Et, et voilà, il et n'y a, mmh. a pas de jugement de tout ça non plus. Après, on, on arrive à moins se juger, même quand on est expert du jugement, on finit à un moment donné par moins se juger. Quoi. Ouais, ouais. Et puis, quand tu t'en... Mmh. Et quand tu t'en prends conscience, tu dis « Waouh, ouais, mais c'est génial !» C'est ça. « Ça fait quelques jours que oh, je ne me juge plus !» C'est super. Ouais. Après... Comment elle serait la vie, serait la vie euh, si, euh, plus, si tu ne te jugeais plus du tout Comment elle serait la vie Je pose la question à tous ceux qui peuvent euh, oh, réécouter oh, ça. Oh, comment serait... a... <rire> Relax <rire> !»« Relax !»« Relax !» Et en même temps... Euh, en, je sais pas pour toi, mais euh, en même temps, euh, tu as, as envie d'être dans la création, t'as envie d'être dans la création, t'as envie d'être dans l'activité, dans, dans l'interaction dans, dans, dans, dans, dans, voilà, dans et dans l'action. Hein? C'est oui. pas relax. Euh, ouf, non, non c'est comme ça. pas relax, à rien faire. C'est être détendu et, euh, et en même temps. Euh, quand j'y relaxe, relax, c'est détendu au niveau du corps, mais en même temps y a beaucoup, chez moi, il y a toujours beaucoup de joie euh, d'excitation et, et d'envie de faire des choses quoi. Mm, mm. Ça, cet espace-là il est comme ça, enfin, moi je le perçois comme ça mm. alors la question c'est important, ai ai, je vous en ai préparé quelques-unes quand même hein. super, ah ben voilà ouais <rire> j'ai fait, fait un peu de un peu bosser. Oh, mais euh, c'est un super job, c'est un super job. Et encore plus de ça, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Alors, euh, au lieu de quoi d'autre est possible, qu'est-ce qu'on va pouvoir se poser comme question le, la, la question est vraiment le, le, la première la première clé, le point de vue intéressant aussi. Mais la, la, la, la clé qui va déverrouiller les choses, c'est euh, quand tu es dans le laisser-être euh, et que tu vas toujours poser des questions. Et donc, il y a des questions qui sont géniaux, géniales euh, quand euh, tu es dans des situations qui sont… Euh, euh, ben redondant hein. ce que je disais tout à l'heure euh, dans un couple avec la relation avec les enfants en famille ou dans le même la vie professionnelle quand tu vois toujours les mêmes personnes parce que c'est ton, ton contexte euh, ben des fois c'est hein, le point de vue intéressant des fois ça fonctionne pas et retour à l'envoyeur euh, ça devient rasoir donc euh, c'est pas que ça devient rasoir c'est que ça passe plus quoi. il y a, y, a, y, a y a des strates, il hein, y a des couches alors la question c'est euh, tu vas te réveiller le matin et tous les matins tu vas te demander mais que puis-je être et faire moi et mon corps de différent pour euh, euh, avoir plus de facilité dans la vie et dans cette relation ou dans quelque chose, tu vois. Que puis-je être ou faire mon corps et moi de différent pour être et faire tout ce que j'ai envie de faire avec encore plus de facilité Qu'est-ce qui est vraiment possible Qu'est-ce qui est vraiment possible ici est -ce qui est vraiment... Ça, c'est plus en lien avec la conscience. Qu'est-ce qui est vraiment possible ici euh, que je refuse d'être euh, ou de recevoir okay. Ça, ça se rapproche à la conscience. vraiment le fait de, de, tu es conscient de tellement de choses. On est conscient de tellement de choses. Qu'est-ce qui est vraiment possible ici que je refuse d'être ou de recevoir J'aime bien celle-là. Ouais, elle est chouette. Je l'aime bien aussi. Qu'est-ce que je refuse d'être et de recevoir? Ça me va bien. Ouais, elle est courte, elle est clean, elle est euh, clac, clac, clac, elle, euh, elle tranche. Je sens que ça va taper dans tous les coins. Qu'est-ce que je refuse d'être et de recevoir? Alors bien sûr là c'est important de dire que dans la question pour les auditeurs, les toutes les personnes qui pourraient réécouter cette, cette, cette, ce live en replay, euh, de dire que on cherche pas la réponse. Hein. Non. Quand tu l'as peut-être souvent, ne cherchez pas la réponse. Et si euh, une réponse vient, parce que bon, c'est un peu l'automatique hein, quand même. Oui. On est un peu, euh, voilà, c'est un peu l'automatique. Si des réponses viennent, mais tu sais, tu sens que c'est vraiment de la réponse automatique, c'est-à-dire le truc que tu connais déjà, en fait, souvent. Mm. C'est le truc que tu connais déjà. Autorise-toi à reposer la question derrière. <rire> Repose, recommence, recommence. Là, tu as le droit de créer ton manège, en fait. Oui. De créer ta, ta, ton, le manège de ta fête foraine. Oui, tu as là, le droit. soi, tu es plus... Euh... Tu subis plus le manège, tu le, con tu le conçois, quoi, tu le construis, tu le crées. Il tu... n'y a plus de pompons, il n'y a plus rien, c'est ta musique, <rire> c'est ton manège. Euh, et donc, que faudrait-il pour que cela devienne encore bien mieux que je ne peux l'imaginer hum. ah, J'aime bien ça là aussi. Ouais, moi aussi, celle-là j'aime bien. Ouais. Parce qu'on hum. se rend compte, que même quand on est méga créateur, qu'on a quand même des graves limites quoi. et que l'univers quand on, on lui permet de nous amener quelque chose il nous amène des choses on se dit ah ouais non, mais ça ça ne ressemble pas du tout mais c'est ça que j'avais demandé il y a quelques mois j'avais demandé ça et tout d'un coup ça arrive d'une façon mais incroyable et ça ne ressemble mm. pas tout à fait mais c'est ça au mieux oui oui mm. Et ça, ben voilà, il, faut, là, il faut être dans cet espace du laisser-être pour, pour le piger. Quoi. Mmh. Au lieu d'aller rallumer parce que, ben parce que la robe rouge, la poids verte, eh ben, c'est pas celle-là. <rire> as... Que faudrait-il pour que cela devienne encore bien mieux que je ne peux l'imaginer Ouais, ouais c'est exactement ça. Il va nous rester 5 euh, minutes je pense parce que du coup comme ouais. on calé je, je ne sais plus trop mais je pense qu'il nous reste 5 minutes ce serait dommage que ça coupe et qu'on n'ait pas d'enregistrement de, qu'est-ce que tu est-ce que tu as deux, trois autres questions ou est-ce que tu voudrais nous dire euh, bah, comment on te retrouve ou on te retrouve qu'est-ce que tu as prévu pour pour les semaines qui viennent ah Alors, j'ai deux ou trois questions quand même. J'en ai encore une et puis j'ai surtout un, un, un, un, un nettoyage que j'aime bien. Je veux bien le donner là. Euh, C'est euh, « Quel choix euh, puis-je faire aujourd'hui ?»« oui, Quel choix puis-je puis puis faire aujourd'hui qui changerait cette situation ?»« Qui changerait euh, cette situation immédiatement ?»« Quel choix puis-je faire aujourd'hui ?»« Qui changerait cette situation ?» immédiatement Et immédiatement bien. immédiatement c'est pas mal ouais quand on met cette situation on, on doit être focus là comme ils disent tous on doit être concentré sur quelque chose ah ouais, <rire> ouais. surtout pas <rire> Tu l'as déjà, tu fais déjà focus, on est déjà très doué pour ça, on est déjà très doué pour ça, donc euh, on est déjà dans le focus, c'est-à-dire que si tu penses, tu sais quelle situation tu penses, euh, tu n'as pas besoin de faire focus et, et, et au contraire non, parce que euh, tu vas partir dans des spécificités, euh, certainement des, des, des, des détails, des définitions. Et puis alors donc, il y a un autre petit nettoyage, quel est le point de vue fixe que tu as, que si tu ne l'avais pas, ah, oui. créerait la question qui te rendrait la liberté. Purée. Purée. Tout ce que cela fait ah, remonter, descendre, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien le déchoisir, le décréer, le déchirer The Crow Statement. Right and wrong, good and bad, book and nation, and, and beyonds. Oui. J'ai bien que tu la répètes. Oui. Quel est le point de vue fixe que tu as que si tu ne l'avais pas, créerait la question qui te rendrait la liberté tout ce que cela fait remonter et descendre, s'il te plaît. Veux-tu le décréer, le déchoisir, le déchirer Right and wrong, good and bad, pourquoi ne pas donner son bon sens ça gens? Waouh, ça décoince! elle est sympa. Il y avait beaucoup d'énergie sur sur scène Ouais. Ouais. ouais. Bon, allez, il te reste quelques minutes pour nous dire ce que tu fais de beau dans les prochains jours. Moi, Anna, ah. ah. siècles, ce que tu veux? Alors, avec les nouvelles de, de, de, de, de, de ce truc pendant un mois, je vais refaire ce que j'avais fait l'année la, dernière, c'est-à-dire je vais proposer 30 minutes chaque jour de travail avec les outils d'Access Consciousness. Je ne vais pas démarrer parce que avec toute l'organisation que les personnes en France et en francophonie, mais bon, les francophones sont invités aussi, mais je vais le faire entre midi et deux heures 30 minutes ou euh, euh, moyennant 2 euros par jour hein, ou euh, toute cette organisation de télétravail, euh, euh, être avec les enfants qui vont pas pouvoir aller voir les grands-parents ou pas ou quoi que ce soit, de travailler les outils d'accès à la conscience dans la communication, wow. dans la relation. Donc, tous les jours entre euh, les deux, hein? tous les, ça veut dire tous les jours entre midi et deux, on te retrouve sur Zoom, c'est ça C'est un peu comme ça que tu vas faire oui, c'est ça, c'est sur Zoom, euh, on se retrouve sur cette plateforme, euh, toutes les personnes qui le souhaitent, même si tu ne, ne prends pas tout de suite, euh, je vais alors, sauf le week-end, parce que je, je l'avais fait avec le week-end et ça n'allait pas la dernière fois, et du lundi au vendredi, comme ça il y a un break un peu, et euh, donc euh, tout est mis sur le, la plateforme pendant 30 minutes, euh, c'est-à-dire ce qui s'est passé la, la veille euh, par rapport au lendemain, l'utilisation des outils, euh, qu'est-ce que ça a transformé et surtout euh, qu'est-ce qu'on veut encore euh, transformer énergétiquement parlant dans, dans les relations en étant con, un peu confiné c'est-à-dire euh, là c'est pas tout à fait la même chose que l'année dernière mais quand même on est limité sur les kilomètres on est limité sur euh, ouais. on peut pas partir en vacances enfin c'est un, euh, un peu embêtant et ça avait porté beaucoup d'intérêt de, de, sur des, des, des personnes qui n'avaient plus du tout l'habitude d'être vraiment confrontées à rester les uns sur les autres, et euh, que ce soit dans des couples, et que ce soit aussi avec les beaux-parents, euh, les enfants. Les beaux-parents vont peut-être être submergés pour avoir deux, trois, quatre petits-enfants euh, à garder pour laisser tranquille les parents en télétravail. Donc, j'ai vraiment envie de dire qu'il n'y a pas de limite d'âge, euh, et, et voilà. Et plus les fondations, et tu mettras les coordonnées euh, aussi. Euh. Euh, je te mets ton Insta. On te peut te retrouver sur Insta et te poser les questions en, en MP. Hein ah oui oui. On va devoir s'arrêter parce que j'ai trop peur. J'ai pas bien suivi le timing et je voudrais pas que ça coupe parce qu'on a raconté plein de super belles choses. Oui, <rire> hein voilà, on va essayer d'enregistrer ça. Donc on va s'arrêter. Je remercie tout le monde. Merci Céline qui dit au revoir et merci et euh, merci à toi d'avoir osé hein, parce que c'était ton premier live oui été... merci, merci de m'avoir invité merci beaucoup de m'avoir invité merci à tous ceux qui nous écouteront et tous ceux qui nous ont écoutés ce soir et je vais mettre eh bien, nos deux, bah, moi vous me retrouverez parce que ce sera en direct et je vais mettre ton compte et te l'envoyer après je vous remercie à toutes, je vous souhaite une belle soirée et euh, bah, comment ça devient encore mieux ça Encore mieux oui que imaginer je vous embrasse, à bientôt merci Marie-Claire, au revoir merci. au revoir